Uh, um copo era dentro de uma verena de uh, carreira grana que havia 12 livros o de meio o de o de meio e de outro diferente et qui discutent et qu'ils discutent qui qu'ils discutent le premier qui se présente qu'est-ce que c'est so, une dictionnaire étymologique et vous voulez savoir ce quest le que c'est l'origine qu'est-ce que c'est qu'est-ce so, que c'est ce qui sont les carrières de Trouva et Baya, les aradites de toutes les bouts. Aradites Ah, oh, ben, je t'avais parlé d'aradites. Je t'avais Mais ça, so, qui dans euh, les recettes, carottes, courgettes, fenouil... les en fait, qui est une spécialité dans la cuisine vegan. <laughs> et où est-ce que tu as un casal casa? tu as un casal, tu la de qui est la mer, la de bourde en bâche, et la de pouille, en haute. Et qu'on que ce Qu'est-ce c'est Qu'est-ce que mais ce pas qui est une c'est le travail de terre, c'est le peste. Et nabe, dire que j'ai une duc, je joue au poil, qui a à la bord de tous amis. À la bête, vous connaissez toutes douces dans toute la catégorie de l'addiction. Que peut-il donc écrire un livre à ma Qu'est-ce Ah. C'est possible.